Verseau et ascendant Verseau, je vous propose une petite vidéo sur vos forces, vous les connaissez certainement, mais bon, de la même manière qu'il y a quatre éléments, eh bien vous avez quatre forces fondamentales qui vous constituent. Et on commence par votre indépendance, hein, c'est votre plus grande force, votre indépendance d'esprit, votre indépendance euh, euh, de, de, de, vous voyez, votre liberté d'action, euh, vous êtes quelqu'un qui est essentiellement euh, indépendant, et quand vous vous rendez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, vous êtes mal, ça ne vous plaît pas, mais en revanche, vous sentir libre est essentiel, hein? c'est aussi essentiel que l'air que vous respirez. Hein? Vous avez besoin de sentir que vous n'avez pas de boulet, pas d'attache trop profonde, euh, et que personne ne va venir se mettre en travers de votre route pour vous dire ce que vous devez faire. C'est pour ça que finalement les, les métiers euh, euh, indépendant vous conviennent beaucoup mieux que euh, tous les métiers où vous allez avoir euh, des comptes à rendre, hein, parce que avoir des comptes à, à rendre, c'est une contrainte et que votre désir d'indépendance euh, refuse toute, euh, toute contrainte. Alors là, bon, c'est le portrait euh, du Verseau typique, hein, mais vous, bien entendu, il y a des adaptations à faire en fonction de, de votre ascendant. Une autre force, c'est votre originalité. Alors vous ne faites jamais rien comme les autres, si vous êtes un vrai Verseau. Hein. Euh, ne jamais rien faire comme les autres, ça vous permet de vous distinguer, hein, parce que vous avez peur qu'on ne vous remarque pas, qu'on ne fasse pas attention à vous. Ça vient peut-être de votre enfance, mais en tout cas, euh, l'originalité est une façon de vous démarquer, de sortir peut-être d'un anonymat, euh, et de montrer euh, une autre facette de vous-même que celle à quoi on s'attend. Vous aimez étonner, hein? vous aimez surprendre, donc euh, bon, c'est par votre originalité que vous allez y arriver. Hein? Euh, euh, elle peut s'exprimer aussi, cette originalité, dans une créativité, dans euh, le, le choix de votre métier qui peut être euh, quelque chose de spécial. Hein. Souvent, vous vous spécialisez dans quelque chose et euh, ça fait partie euh, de votre originalité. Ou alors, vous pouvez être carrément, comme on dit, un original. C'est-à-dire que vous allez vivre en dehors totalement des codes, des valeurs, enfin de tout ce qui est euh, tout ce qu'on appelle le système. Une de vos autres forces, c'est l'humanité. Hein? Vous êtes profondément humain, on trouve beaucoup de travailleurs sociaux dans vos rangs, de gens qui vont s'occuper de l'humain, de l'humanitaire aussi, vous avez besoin de vous occuper des autres, de, de leur de les aider, de leur apprendre comment mieux vivre, de leur apprendre à se connaître. Vous êtes un passeur de connaissances, hein, c'est ce qu'on dit du Verseau, et ça s'exprime dans votre volonté de venir en aide hein, aux autres, de leur apprendre. À, à mieux gérer leur existence, à mieux vivre, de les leur faire avoir des aides sociales, si jamais euh, c'est votre boulot, enfin tout ce qui vous permet euh, d'exprimer cette humanité euh, vous plaît, parce que vous avez le sentiment euh, d'être utile de cette manière-là. Hein. On dit que le Verseau, c'est vraiment un être solidaire qui aime tout ce qui est solidarité, fraternité hein, aussi, bon, tout ça, ça va avec votre profond humanisme. Une autre de vos forces, eh bien, c'est l'idéalisme. Mais c'est une force dont il faut un petit peu se méfier, hein, parce que c'est vrai que l'idéalisme bah, fait les grands euh, découvreurs d'idées, euh, les grands inventeurs, euh, bon, euh, euh, mais ça peut aussi euh, vous faire dévier un petit peu de votre route, vous pouvez tomber sur des, des idéalismes qui deviennent des idéologies hein, par exemple. Euh, mais bon, vous avez quand même ce côté, euh, moi je trouve que c'est une force, hein, euh, de voir euh, les choses de manière positive, d'essayer de de, de, de de trouver dans n'importe quelle situation, même les pires, euh, de trouver quelque chose euh, qui va euh, comment dire... Euh, vous aider à euh, exprimer des idées, euh, un idéal, vous voyez, c'est, euh, comment dire, inhérent à votre personnalité, alors ça peut contribuer à une certaine naïveté, hein, c'est vrai, mais euh, bon après tout pourquoi pas, hein, la, la naïveté c'est aussi de la fraîcheur d'une certaine manière.